Lorsqu'il s'apprête à servir, le taureau de Manacor se renifle le museau, replace ses roues flaquettes, décolle son polo de l'épaule gauche, se tamponne le front et se replace la couille. Tels sont les faits dans cette affaire et ne sont pas contestés. C'est la vérité, car ce jeune intrépide ne veut pas se rendre compte que ce procédé est totalement englué des rayures de bleu, aussi calamiteuse qu'indispensable. Et c'est dans un élan d'incertitude que le doute persiste et vient grainer dans l'esprit du malin, une simple question. Il y a-t-il assez de bleus Incroyable. Bon, on est parti pour une série commentée. On va se placer euh, le point de la ligne. Une série, ma foi, pas inintéressante. Mais malgré tout, beaucoup de choses à dire et surtout à redire. J'ai envie de dire, euh, que fait la régie euh, euh, Allons-y, allez tout de suite. Incroyable. Allez, billard de 2.80, sens trigonométrique, cadre 42.2, bonsoir à tous, bonsoir et donc comme euh, précisé euh, dans l'introduction, nous commençons avec euh, la ligne, donc dans le tiers du billard, les billes en paquet, mais par contre on est là dans le mode de la libre, c'est à dire que peu importe qu'on soit entré dedans ou à cheval, l'important c'est de profiter de ces billes de près et de faire euh, d'optimiser un petit peu euh, ces billes de près afin D'enchaîner les points. Voilà. Donc beaucoup de choses à dire dans cette série. Ça commence ici par une mauvaise grosseur sur cette bille jaune. Donc là, je perds la dominante de la rouge. On va essayer de malgré tout la récupérer, cette dominante. Et c'est raté. <rire> enfin, c'est raté, c'est toujours pareil. Une dominante de bille euh, se juge en fonction de la position de la bille numéro 2 qu'on vient de jouer, c'est-à-dire qui deviendra la 3. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là. Ça y est, déjà, déjà, je. Je commence à dire n'importe quoi, c'est terrible. Euh, attention, euh, ici, premier... Alors, il y en aura trois. Première pose genou, je sais pas, j'ai voulu m'amuser avec ça. Et là, donc, ce petit massé magnifique, voilà, en passant par la bande, Bah c'est pas si évident que ça, euh, puisqu'on n'était pas dans l'axe de visée de la queue. Mais malgré tout, relativement euh, réalisable, puisqu'on passait par la bande. Ici, on a la possibilité, et on le voit, de récupérer cette euh, ligne. Donc, euh, là, si je ne fais pas le sac, crac Petit piqué, mais bon, petit piqué trop petit quoi, c'est pas possible. Donc là, problématique, donc là il faut passer, il faut passer à travers. Donc là je joue un coup, mais j'écarte trop les billes, du coup je peux plus faire le passage, je suis obligé de faire ce fameux piqué dans la finesse, on en a parlé. Il est préférable malgré tout de se placer un passage, Voilà. ça c'est plus des points de récupération. Ici je cherche un placement sur la rouge, donc pas beaucoup de jaune pour éviter le contre et je compense mon manque de billes par beaucoup de têtes ce qui me permet sur le contact de la bande de revenir droit, c'est ce qu'on appelle le rejet naturel. Ici, petit rétro, voilà, on réunit les billes, l'important ici était d'obtenir le bon biais sur, sur la jaune et là on a la possibilité d'avoir une position américaine le coup d'après à condition de sortir cette jaune et dominer la rouge. Sortir la jaune c'est fait, dominer la rouge pas du tout et là ça commence un petit peu à être l'angoisse. Donc là, les billes s'écartent, ça va être compliqué. Et euh... Mais bon, on va essayer hein, de récupérer les billes. Ah Deuxième pose genou. Moi, je vous l'avais dit, je me suis un peu amusé. <rire> Et là, on est dans un espèce de piqué massé, euh, renversé sur bande. Je ne sais pas comment on l'appelle celui-là, mais c'est pas terrible. Enfin, on a fait le point. Et on continue. Ici, beaucoup d'effets contraires pour me permettre de prendre beaucoup de rouge et qu'au contact de la bande voilà, je puisse faire le point donc là on voit qu'on a une position intéressante ici première faute je me soucie de rappeler les billes sur la rouge alors que je dois me placer sur cette rouge cette dernière ce qui n'est pas le cas donc là je n'ai pas la dominante sur la rouge la jaune est en retard c'est la cata donc ici je continue les erreurs je prends beaucoup trop de tête je fais quand même le point mais franchement j'ai eu du bol beaucoup de bol et on continue donc et là ici on voit qu'on a un deux bandes malicieux voilà, où on peut tout simplement avec beaucoup d'effets et très peu de jaune voilà très peu de jaune ça me permet de justement éviter les contres et l'effet qui me permet d'avoir une certaine vitesse après la bande et éventuellement de dominer cette rouge ce qui est le cas donc là on domine la rouge donc euh, c'est plutôt cool et là, badaboum, petit piqué, mais, mais voilà. Ça se passe mal et ça voilà, et ça m'agace. Premier agacement, je vous le dis, il y en a deux. Premier agacement parce qu'en ce moment, je m'agace très vite quand je ne réalise pas les points que j'ai en tête et c'est terrible. Ah Troisième pose de genou, voilà, comme promis. Il n'y en a plus, hein, c'est terminé. Et malgré tout ça... Regardez ce qui se passe, on arrive malgré tout, euh, bah, avec ce petit piqué par la bande à réunir les billes et obtenir la petite ligne, vraiment très proche de l'américaine, donc là c'est fantastique. Très satisfaisant au final de se rendre compte qu'on a réussi à avoir les billes, bon on les a un petit peu exploitées, pas longtemps, après ça s'écarte un petit peu dans le tiers certes, et on arrive à récupérer encore les billes pour obtenir cette petite ligne qui aurait pu être vraiment d'un potentiel monstrueux, mais je la joue trop vite et c'est là où je suis pas content, c'est-à-dire que le rythme là ne me convient pas, c'est trop rapide, c'est très bien comme rythme quand quand on a 10 ou 15 ans de billard, quoi. Voilà, sans problème, mais là, voilà. ici c'est une erreur, je dois pas prendre aussi fin, voilà. et ici c'est fini, il finit, je l'ai perdu, c'est sûr. ça je le sais, et ça commence à monter là, ça commence à monter, là j'essaie de la récupérer, c'est pas bien joué, et alors là, Double contre, effet contraire. Alors là, tu... là on part dans des, dans des artifices, j'ai envie de dire. Hein. Euh, complètement ridicule. Voilà. <rire> Deuxième agacement. Voilà. Ça m'énerve parce que c'est vraiment dommage de perdre ça. Quoi, parce que moi, la petite ligne ou l'américaine, la... ou je ne l'ai pas souvent. Euh, J'arrive malgré tout à l'obtenir, mais pas souvent. Donc c'est vrai que quand elle se présente... Il faut vraiment euh, mystifier l'adversaire et, euh, et faire un carton plein. Quoi. Il faut finir la partie, quoi. il y en a marre. Voilà. Et ça, ça me stresse un petit peu. Alors après, peut-être que je suis trop exigeant avec moi-même, ou trop exigeant tout court, et que ça me pousse à, à penser ça, et c'est peut-être des bêtises. En tout cas, ah, voilà ce petit point que l'on connaît, le fameux rétro par la bande, moi, je me suis relevé un peu vite euh, du coup bon, je fais le point miraculeusement j'ai un petit peu bougé en ce moment aussi euh, souvent j'ai beaucoup de défauts je remarque je bouge quand je fais les rétros et tout ça c'est assez bizarre parce que je le faisais pas avant donc attention attention vigilance et ici bah, l'avant la, dernier point de la partie car j'arrive mal sur l'A3 et s'il n'y a pas la bande je rate le point hein, tout simplement donc euh, ils paraissent plus ou moins simple ces points-là, c'est rétro, là de rappel où on sait que la 2 va arriver dans, dans une zone approximative. Mais par contre, ce qu'on qu qu peut savoir, c'est notre arrivée sur la 3 qui deviendra notre 2, parce que là, ici, c'est éventail, et alors là, on ne sait pas trop quoi faire. On aurait pu rappeler, évidemment, cette rouge, se placer, en passant par la jambe, bon, bref, mais j'ai choisi le piqué. Voilà, le piqué dégueulasse, et euh, du coup, euh, merci, euh, va t'asseoir. Voilà. Donc, écoutez... Du bon et du moins bon hein, dans cette série. Je serais assez curieux de savoir euh, ce que vous en pensez, évidemment. Et je vous dis donc à très bientôt pour le Massé, qui ne devrait plus tarder. Il est en, il est en cours de montage. Voilà. Je le fais le béco, les amis. Et à très bientôt.